Coucou YouTube Je fais un pari comme quoi je vais gagner ce game avec un jeu d'armes. Et je réalise un de mes plus beaux jeux d'armes. Je vous laisse le découvrir. À la fin, je suis tombé sur un joueur. Je vous laisse le découvrir. Il est insane. Like, commente, abonne-toi. Ok, chat. Oh non, trop Oui, je continue en jeu d'armes. Passe, passe, passe, passe, passe. Que je dois, que je dois pas en mettre deux fois plus. Bon, je devais changer d'arme dans tous les cas. Je valide deux kills, les gars. Je sais que c'est pas une histoire de kills, j'ai quand même envie de vous faire une grosse game, les gars. Oh. Je crois que je l'ai vu chat. Je vais crever, j'ai juste envie de valider ce qu'il avant. Quoi? Nice Je vais tuer tout le monde avec toutes les armes du jeu, chat Okay nice Y a aucun fun les gars. Y a que du frag. Du frag, du frag, du frag et du frag. Et du mur invisible. Là j'appuie sur espace, là je saute. Là j'essaie de sauter, j'essaie de passer. Il y, un... y a un mur invisible. On tout s'enchaîne plutôt rapidement là chat Oh le fils de pute Ouais toujours plus Ok What's awesome. Je l'ai pas tué, chat. Oh, oh, oh <rire> Clippez-moi ça, les gars, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, non. Tout ça pour ça, les gars. Tout ça pour ça. J'ai joué toute la game à 200%. Pour me prendre une balle de sniper, les gars, qui est même pas dans la tête. Les gars, la balle de snipe est même pas dans la tête. Je me fais tuer par un mec qui a 4 kills. Il m'a tiré dans le pec. Il a 4 kills, les gars. Regardez-le jouer. Les gars, regardez-le. Je suis trop triste. Je suis trop triste les gars j'en peux plus J'en peux plus j'ai tout misé Les gars vous, est-ce que vous vous rendez compte à quel point je... je fais au mieux Les mecs je fais au mieux Il est bon le mec Je pense que j'ai trouvé un adversaire meilleur que moi chat